Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 253 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Devoured Devo Devored Devo Time. À mon accent anglais hein, Devored. Devo Time. Et puis euh, Et puis on va voir ce que ça donne. On est parti sur un new game. Game mode euh. normal. No loading. You emerge from a cave. Il a thing, uh, very confused. The first thing coming to my... La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de trouver un homme qui s'appelle Lipsty. Déjà, il a un nom à la con, le mec. Hein. Mais, mais étrangement, euh, vous ne pouvez pas vous, re... vous remémorer quoi que ce soit d'autre à... depuis votre sortie de la caverne. Euh, thinking you might have. Blah, Blablabla. The doors. The doors doesn't have any means to be bla bla blablabla, having nothing. Je comprends pas trop, en gros faut qu'on aille trouver LibSty. On dirait le nom d'un truc pour les, pour les lèvres. Donc ça se joue clavier, ça se joue contrôle caméra, souris, oula ça a lagué un petit peu graphiquement. Dis donc. Ah oui donc je suis sorti d'une caverne, donc je ne peux pas rentrer d'ailleurs au passage là. Hein. Et alors j'ai pas d'armes apparemment, hein, ni quoi que ce soit. Je suis dans une caverne, oh putain ça. Ouh, ça accroche. Ouh, ça accroche. Graphiquement, euh, je suis en mode fantastique. Bah dis donc, euh, est-ce que c'est le jeu qui est mal branlé ou est-ce que c'est ma carte qui fatigue Il y a des petits accrochages. Peut-être c'est juste des accrochages de performance plutôt graphique, je pense. Mais allez, ouais, c'est pas graphique. C'est le jeu, en fait. Ok, je suis rassuré. Est-ce que c'est lui Lipstick Hey! Can you play something? I look for someone uh, called uh, Liptee. Well, you have come to the right place. I'm Lipstee. No, uh, what can you do for you? I'm not sure. Uh, ok. Et je me suis François Hollande, mon en anglais, vous savez pas. Step closer to Lipstee can get a better look at you. Uh, ok. Je sais pas ce que tu me dis, je sais pas ce que tu me dis, faut que j'aille quelque part. Je sais pas où. Parce que j'aime pas lire les phrases de 3 km en anglais. Regardez le mouvement des arbres. On dirait qu'ils ont ils ont froid les mecs. Mais le ne m'ont Euh bon. Alors graphiquement, euh, voilà, ils ont essayé de faire quelque chose de joli. Euh, au niveau des, voilà, des mouvements des arbres, c'est pas du tout naturel. Ouh, puis le sol, il est joli. Qu'il est joli le sol, c'est un reflet. Ok, puis comme vous avez vu, ça lag, de temps en temps, ça accroche. Mais... Hi. Hi. Ah oui, Alors, juste au passage, ce mec court comme un handicapé. Hein. J'ai rien contre les handicapés. Les handicapés sont des gens tout à fait normaux, hein, mais ils n'ont pas le choix. Hein. Voilà. Et... Alors toi, toi, je pense que vraiment t'as un balai dans le cul, mon gars. C'est sûrement un. Hein... Un bobo. Ah non, non, enfin ça, ça doit pas être ça doit pas être moderne. Hein. C'est un bobo du Moyen-Âge. Un genre un mec riche et tout qui sait pas trop ce qu'il fait là quoi. Oh putain si je peux zoomer, regardez. C'est moi. C'est là que ça lag en fait. Quand ça essaye d'afficher le décor en fait. C'est sûrement à cause de tous ces arbres qui vibrent. Alors, équipe. Qu'est-ce qu'il y a là Équipe. Il y a rien du tout. Ok. Une potion. B. Est-ce que je fais B Non, ça fait rien. Et si je fais P, ça fait rien du tout. Qui c'est Hey, I am crâne. Mais ça me donne envie de... jouer, oui, dis donc, tout cet, cet écran noir, pourquoi l'écran est noir Pourquoi ils ont pas mis le cadre par-dessus le décor, hein Pourquoi Parce que du coup, en plus, vous me voyez plus, hein, évidemment. Essaye de uh, vision, Bla ta mère. Uh, vision, uh, Personne, uh, lipstick, think, Personne was you. Note sur. Euh, ok. Donc en gros, euh, il ouais, y aura une vision de lui. Very uh, Lipstick told me about him. Uh, ok. I might honesty uh, Ok. Ouah, con Qui va lire ça Ça donne pas envie Même un mec qui sait lire anglais. Même moi, si c'était écrit français, j'aurais pas lu. Non. You need about 200 pièces of locality wood and 40 pièces of locality stone. Plot manager. Merde. Build option. Forester hunt. Farm. Build. Your home. Build. Je peux construire ma maison. What the fuck? Tiens, si je prends le morceau de bois là. Faire quelque chose avec ou pas? Et ça, c'est quoi ça? Pourquoi il y a des cailloux posés un peu partout? To white pass. Ah, le racisme quoi! Youhou oh, Regardez-moi tous ces pauvres arbres. Moi ça me fait pitié, hein. Tous ces pauvres arbres qui ont froid. Bon, il y a une montagne là-bas, elle, elle fait pas trop la gueule, ça va. Euh, elle donne envie, elle a la joie de vivre. Voilà. Il y a vraiment des bruits chez moi. J'ai vraiment peur. Alors, tout White Pass. Oui mais ça ne sert à rien, qu'est-ce que je fasse C'est moi ou la nuit tombe Ce jeu je de plus en plus sombre. Parce que déjà que, déjà que c'est sombre. Ah il me semble qu'au montage, ça noircit un tout petit peu. Euh, enfin, du coup, le, pas le montage, mais le, la vidéo qui est filmée euh, de ce que je joue, ça noircit un poil plus les vidéos. J'ai remarqué ça. Tout White Pass. Ok. Ah ils auraient pu faire un curseur euh, pour le jeu quand même. Hein. Oh, allez, moi j'ai mon curseur blanc. Puis il fait nuit quoi. Ah oh, la nuit qui tombe. Ça fait peur. Surtout que tu dis mais ouais, enfin, si, si il fait nuit comment je vais faire pour voir où je vais Déjà que je sais pas où je vais. J'ai cru qu'il y avait des bonhommes. Ah non, c'est juste moi quand je marche. Dans le sable, ça fait un bruit euh, pas pareil que l'herbe. Au moins ça, on peut dire que c'est géré, c'est sympa. Ok. Clear des bruits. Ok. Je peux pas les je peux rien en faire. Ok. Ok. Ok. C'est quoi ce un là? Dites-moi pas que c'est un bug du jeu, ah bah ça y est, fini. fait Ah c'est joli le ciel, est... enfin le ciel est joli sauf quand vous le regardez depuis, le... depuis le... la cave en fait. Voilà. Là, il y, y a les étoiles, il y en a plus, il y a les étoiles, il y en a plus, il y en a, il n'y en a pas, il y en a, il n'y en a pas. Bon bref, on en a marre. Hein. Yo, est-ce que je peux sauter c'est vrai Est-ce que, peux... est -ce que je peux sauter Est-ce que c'est un jeu où on peut sauter Non, je ne peux pas sauter. Donc ça veut dire que je vais me faire foutre, si je veux passer là, je peux pas. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une lune quelque part Parce que. Oh putain le Mec en gros plan quoi. Hum... Mmh. T'as la barbe aussi épaisse que tes cheveux. Bon. Hum... Euh... Il n'y a pas de lune, hein Donc on n'est pas sur Terre. Voilà, voilà. Ou en tout cas, elle est de l'autre côté. Parce que oui, are... les, les conclusions actives. Alors c'est pas le tout, mais j'aimerais bien m'amuser dans le jeu, s'il vous plaît. Oh Oh C'est quoi cette ombre là Qui dit ombre dit lune Lune Waouh Waouh Elle est jolie Par contre elle se barre. Je ne sais pas si remarqué, mais la lune se barre. <rire> Moi que je regarde dans le ciel, elle fait pas ça la lune. Ouais. C'est sûrement.. Que le temps pèse vite quand on s'amuse. Ah énorme blague Énorme blague Énorme blague Oh le chemin qui s'arrête devant un caillou. Super le chemin utile. Qui mmh. mmh, fait sombre. Parce que la lune se déplace. Au moins les ombres elles suivent. Ça c'est sympa à regarder. Oh, oh On peut dire que c'est... Il y a eu des efforts côté... Euh... Euh, réaliste. Cela dit, en fait je me fais chier. Hein. Voilà. Ils auraient pu mettre un peu plus de jeu dans le jeu, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Des fois c'est pas trop demandé. Hein. Parce que là, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il aurait peut-être fallu que je lise ce qu'il me disait le monsieur, mais bon. Ça, ça me donnait pas envie donc je vais dire que c'est leur faute. Voilà, donc là aussi il y a un chemin mais qui mène vers un caillou. Hein. Comme par hasard, hein. je peux pas faire autre chose que de suivre ce chemin ou de me retrouver devant le de trucs qui bouchaient le chemin tout au fond là-bas tout à l'heure et que j'avais marqué clear mine et que je pouvais pas en fait ça faisait rien du tout quand je faisais les clear -min. voilà voilà quelque chose me dit que, que vous faites vachement chier autant que moi sur ce devant cette vidéo oh. bon on va pas aller là alors on va aller là-bas option Eh ouais, mais c'est trop bien ça mais euh, mais euh... Faudrait que j'ai des matériaux pour construire quoi que ce soit. Mais euh, ouais, si on peut construire une maison et tout, là, ça pourrait être un jeu sympa. Il hein. je suffit que je sache comment on fait. Je pense qu'on pourrait s'amuser. Il est possible qu'il y ait peut-être des chances. 600 euh, 400 hein. pas mal, pas mal. Alors là, évidemment, le chemin est bouché. Hein. Faudrait pas qu'on puisse aller trop loin dans ce jeu. Faudrait pas qu'il soit trop ouvert, hein, voilà. Ah putain, ça rame devant moi. Ça, c'est juste horrible quand, quand vous avez des lags graphiques. Surtout que ça, ça survient un peu n'importe quand pour, pour aucune raison valable. Et en fait, les mecs, je sais pas ce qu'ils mangent ici, mais il n'y a pas d'animaux. J'ai pas croisé un seul lapin, quoi. J'aurais bien aimé casser la gueule à lui là-bas. Hein. Faire quelque chose avec... Euh... Parce que là je vais le revoir, le mec il est toujours dans sa maison. Il doit se faire chier comme un rat quoi. Build home. Ok. J'ai fait upgrade et... Il m'a dit upgrade complete. Bon alors, je vais construire une maison. Mais, j'aimerais bien savoir pourquoi ça ne marche pas. House, your home, voilà, build. A place to call home, rest here to restore, health and remove, blablabla. Mani, negative effect, ressources required: 100 wood, 40 stone. Ah, il refait jour. Mais alors, voilà, la question, savoir comment je... Comment je récupère des cailloux, parce que les cailloux il y en a partout. Mais euh... Et comment je fais Voilà, j'essaye un peu toutes les touches, Voyou. J'espère qu'il n'y en a pas une qui va arrêter le jeu. truc qui est apparu, mais je sais pas ce que c'est. YOLO Mais ça, c'est trop bien Attention Il est où le soleil Il est passé où le soleil Il est où le soleil Il est là Coucou le soleil Oh Ah oh. Voilà, le truc le plus fun que j'ai eu dans ce jeu jusqu'à maintenant. <rire> Je m'amuse. Soleil. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit, jour, nuit, journée, journée. Ta gueule. Alors, on va mettre en pleine journée. J'aimerais bien construire ma maison. Je pas envie d'être réservé surtout avec les nuits sont froides un peu. Je suis un peu déçu quand même là. Hein. Un petit peu de la merde ce jeu quand euh, même prends la planche fais quelque chose avec sans déconner fais quelque chose de tes putains de doigts <rire> comment je fais pour jouer y a pas de y a pas d'option je peux pas retourner quels sont les contrôles expliquez moi Ah. ah je sais pas si vous entendez euh, j'ai un débile de voisin qui crie il est tout content. Vous voyez, parce que j'ai un voisin, c'est une grande histoire d'amour. Euh, ouais. Il, il est toujours tout content. Ça, il a la joie de vivre. Hein. Hop. Euh... Oh putain. Si vous êtes sérieux, je suis bloqué dans la Là, Je peux pas aller. Je pouvais pas monter par là. Il y a des, il y a des pentes qui sont trop pointues. Watchtower. Je peux faire plein de trucs. Je hein. fais juste que je sache comment avoir des matériaux. Est-ce que je peux tailler les arbres Non Non, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mais je crois qu'il est vraiment content. Qu'est-ce que... Bon. Parce que du coup, il fera plus jamais nuit, hein. je ne sais pas si vous avez vu, mais comme, comme du coup c'est moi qui ai le contrôle du temps. Et les ombres aussi, vous vous, vous. Les ombres passent, les ombres trépassent. Oh. En fait, j'ai le contrôle de plein de choses, j'aimerais juste avoir le contrôle des éléments autour de moi, histoire de que je puisse construire une maison avec. Ça serait une bonne idée, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-moi l'accès à la construction des maisons. Une construction tout court. Je veux juste construire, quoi. Je ne comprends pas comment. Peut-être que je suis arrivé dans une phase initiale du jeu où c'est qu'il manque des choses. Hein. C'est peut-être juste un jeu pour. Euh, voilà. Pour... pour découvrir. Non, mais enfin, c'est vraiment un truc de fou. J'ai mon casque sur mes oreilles, je l'entends. Euh... Voilà. Your home, ta mère, build, build. Bon. Et ben voilà. On va en rester là? Hein on va s'arrêter sur cet épisode, euh, palpitant. Euh, c'est un jeu donc qui s'appelle... <rire> J'ai oublié le nom. Voilà, voilà. The Devire... Je sais pas quoi. C'est un truc que j'avais du mal à prononcer. Bon. De toute façon, de toute façon, on m'en fout, vous avez le nom sous les yeux. Euh, et puis je l'ai dit au début de la vidéo, hein. vous avez qu'à regarder au début de la vidéo. Et puis c'est marqué dans l'introduction et tout. Dévore de... quelque chose Dévore de... Time Devourer de... Je sais plus. Ouais, un truc comme ça. Voilà Donc ce jeu, je sais pas si c'est vraiment un jeu. Voilà, j'ai vraiment du mal à savoir ce qu'il faut que je fasse. En Enfin bah si, il faut que je construise une maison, mais j'ai pas... voilà. Il n'y a pas d'indication, Enfin, comment, qu'est-ce que je fais. Il y a des efforts fait sur le graphisme, un peu moins sur les arbres, hein, parce que vraiment, bah, c'est pas naturel. Bon, ben, on se dit à la, bientôt pour une prochaine vidéo, on en reste là pour cet épisode. Si vous avez aimé, bon, bah, aimé, voilà. Si vous n'avez pas aimé, n'aimez pas. Et par contre, si, si vous avez quelque chose à dire, si vous savez comment on joue à ce jeu, et, et quel est le but, euh, et surtout pourquoi il existe, <rire> dites-le dans les commentaires. Voilà. Et bah, d'ici là, portez-vous bien, et puis...